Ok, Contrôle, on se déploie Contrôle sérieusement J'ai un nom Contrôle... Les règles sont les règles, merde. Enfin... Contrôle... on en en fera suffisamment comme ça Je ne peux rien dire si elle n'est pas au courant C'est à moi de décider, ok Mais si ça plaît pas à la Première Ministre, elle peut me passer un savon Ce qu'elle fera sûrement Dis-nous juste où aller, Contrôle Je vais faire de mon mieux Mais n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans Ouais, c'est... C'est plutôt évident. Vous n'êtes pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'eau. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnelle. Il gérera la séquence de lancement. Mmh. Dave, lumière. <rire> N'oubliez pas, il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il si est clos, on sera submergé par la vermine. Euh, eh ben, tu parles d'une façon de revenir à Azura. Hé, hey, hey, attention Oh la vache euh, Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre Et vite ce plan de Baird de lancer un satellite ici me semble un peu mal foutu. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici C'est grâce à mon père, avant de mourir.